Le lâcher prise, on en entend parler partout, tout le temps et je vais t'apporter des réponses à cette fameuse question qui, je pourrais le dire, vaut presque un million, comment réussir à lâcher prise. Je t'invite à découvrir le Cocotte Club. Le Cocotte Club, c'est le meilleur pour alléger ton quotidien.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 ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien, la rentrée approche à grands pas. Et j'ai voulu euh, parler et t'apporter les réponses euh, qui m'ont été données d'apprendre au travers euh, voilà, de mon expérience euh, maintenant de maman de quatre enfants depuis euh, un peu plus de sept mois. D'ailleurs, en parlant d'enfants, euh, les grands sont au centre aéré. Eden a commencé la crèche depuis peu, depuis lundi. Et ça fait bizarre, ça fait tellement bizarre d'être seule à la maison et de plus enregistrer de vidéos ou de podcasts entre, entre deux ou entre une tétée ou en faisant une tétée ou en espérant qu'il ne se réveille pas de la sieste pour finir d'enregistrer. Et là, véritablement, en fait, ça me permet aussi de retrouver une certaine liberté pour mes projets professionnels. Donc... Bah, ça s'entend aussi à ma voix, en fait, mon cœur de maman il est quand même serré de se dire que ce petit bout euh, n'est pas avec moi. Mais en même temps, ça va me permettre euh, voilà, de, de pouvoir me libérer du temps. Pour... Et comme tu as pu le voir, là, cet été, j'avais vraiment, véritablement prévu hein, un très beau programme euh, chaque semaine avec des épisodes hors série. D'ailleurs, tu peux les retrouver sur, euh, bah, sur le podcast Zéro Déchet, mais pas que. Et notamment, bah... Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des urgences, des urgences importantes. Enfin, il y a eu plusieurs choses à gérer au quotidien, et il a fallu en fait que je déconnecte. Ça a été, euh, c'est même pas une obligation, c'est que je n'ai pas eu le choix <rire> de déconnecter des réseaux sociaux toujours été présente sur Instagram, mais euh, voilà, de tout ce qui était euh, YouTube, le podcast, enfin toute la créa que j'ai, même sur le blog et tout, euh, il a vraiment fallu que je lâche prise en fait parce que c'était parce que pas possible. C'était pas possible et ça me donnait énormément de frustration. Donc en fait, je sais euh, ce qu'apporte le lâcher prise dans le négatif. Donc euh, plutôt où on se met la pression, où on est hyper déçu parce qu'on a certains, certaines attentes qui n'ont pas réponse. Donc en fait, on soit en culpabilise ou on en veut même des fois aux autres de ne pas pouvoir le faire ou de faire ce que l'on avait souhaité. Enfin voilà, il y a énormément de choses que j'ai apprises là ces dernières semaines notamment. Et j'avais envie de mettre ça dans un podcast. Alors comme je dis dans l'annonce, la fameuse question à 1 million. <rire> ça me fait beaucoup sourire parce que très clairement, depuis plusieurs années, j'entends parler de lâcher prise. Et je pensais avoir véritablement trouvé tout le sens du lâcher prise, notamment à travers mes différentes maternités, parentalités, sur toutes mes connaissances que j'avais sur la façon de consommer, sur ma façon de m'alimenter. Il y avait déjà énormément de, de, de piliers comme ça que j'avais réussi à reconstruire, enfin à, à dégommer et à reconstruire ensuite. Et je me suis dit, bah, ouais, c'est ça le lâcher prise et en fait, le véritable sens du lâcher prise, je l'ai appris il y a, comme je te le dis, il y a vraiment quelques semaines. C'est vraiment tout récent. Et ces réponses qui me sont venues, alors pas, ça ne m'est pas arrivé dans, dans la boîte aux lettres. Hein. <rire> ça a été un peu compliqué et forcément, le plus beau des apprentissages se fait souvent euh, plutôt avec des choses qui nous sortent complètement de nos zones de confort. Et très clairement, c'est ce qui m'est arrivé là ces dernières semaines. Donc, euh, bah, c'est aussi euh, ça qui est hyper beau. En fait, c'est de pouvoir réussir avec euh, vraiment les difficultés, alors moi que je préfère toujours parler de challenge, les mots sont très importants, euh, le choix des mots. Et très clairement, les challenges de nos vies quotidiennes sont faits pour justement nous apprendre, nous enseigner et nous faire rebondir. Et c'est véritablement comme ça, c'est de cette façon que j'ai vraiment compris ce que c'était le Total lâcher prise. Comment, entre guillemets, euh, déconnecter son euh, cerveau, son esprit de toutes ces tâches euh, quotidiennes à faire, de cette euh, envie toujours encore d'être productif, d'être dans le... Euh, moi, j'appelle ça le one chat. C'est le one chat. Euh, C'est quelque chose où on a l'idée, on met en place et on y va. Let's go, go, go, go. Et en fait, on s'y perd. On s'y perd parce que lorsqu'on le fait trop, euh, c'est un petit peu souvent cette course euh, du marathonien et la différence qu'il va avoir avec quelqu'un qui fait des sprints. Et très clairement, vous demandez à un pro de courir, enfin, un pro sprint de courir à un, un Ironman. Je prends cet exemple parce que j'ai un copain qui, là, qui a fait un Ironman il n'y a pas très longtemps et euh, qui a fait une super perf. Et, euh, et donc, du coup, très clairement, ben, il ne va pas avoir l'entraînement pour réaliser un Ironman, le mec. C'est quelqu'un qui, qui, qui a un entraînement de sprinter. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est pour lâcher prise, il faut s'entraîner à lâcher prise. Et mais la solution nous arrive pas, euh, comme je disais, dans la boîte aux lettres. Ça ne fonctionne pas de cette façon. Et très clairement, je vais te donner dans ce podcast les deux grandes clés pour que tu puisses apprendre aussi à lâcher prise et avoir des réponses en fait sur ce graal du lâcher prise. Et en fait, ça va véritablement te permettre bah, de te lâcher la grappe. Et le 2, se lâcher la grappe, ça fait énormément, énormément de bien. C'est comme ça aussi qu'on évite les burn-out. Euh, C'est comme ça aussi qu'on arrive à vivre dans le moment présent. C'est comme ça qu'on arrive à vivre euh, sereinement, qu'on accepte euh, beaucoup plus facilement les imprévus, qu'on accepte aussi bah, des fois les tensions qu'il peut y avoir dans nos vies, que ce soit les tensions avec euh, bah, notre, des, les enfants ou euh, bah, notre conjoint. Il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a beaucoup de choses aussi dans lesquelles on pose des attentes. Et ces fameuses attentes, moi je le vois notamment avec Monsieur Cocotte, qui est en plus, euh, en tout cas c'est comme ça que son système fonctionne, <rire> je vais dire ça comme ça mais il est tout le temps en perpétuelle attente. Par exemple, lorsque l'on part en week-end, ou lorsque l'on va quelque part, ou lorsque l'on a un repas avec des amis, ou un temps en famille, ou simplement, enfin simplement, ou du temps en couple que tous les deux, il va vraiment euh, se faire, entre guillemets, se faire un film. Il va se créer des attentes de ces moments-là. Mais le problème... <rire> Et c'est ça le gros problème, c'est que ça ne se passe jamais comme on prévoit. Donc en fait, déjà, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est véritablement gommer toutes ces attentes. Arrêtons de vouloir toujours euh, nous faire des films. Alors c'est sûr, ça a un côté très rassurant de pouvoir euh, apporter une vision de comment on aimerait que ça se passe. Ça rassure ça nous permet bah, de, de nous visualiser. Mais très clairement, il faut laisser une grande place à l'incertitude. Parce que le fait d'être en communauté crée forcément de l'incertitude. Et encore, si là, tout à l'heure, je vais chercher Eden en voiture, je crève sur la route. Bon, je croise les doigts parce que j'ai pas envie que ça m'arrive. Mais très clairement, je ne peux pas tout contrôler. Alors oui, je sais que je vais aller chercher Eden, que je vais le retrouver, que je vais lui faire un gros câlin. Mais quoi qu'il en soit, que je crève sur la route le pneu de ma voiture ou pas, je vais le retrouver et lui faire un gros câlin. Donc il faut laisser place à cette incertitude et, à ces, euh, et éliminer, gommer en fait toutes les attentes que l'on peut avoir envers ces moments. Mais en allant encore plus loin avec les attentes de ses enfants, de comportement par exemple, avec les attentes de son conjoint qui n'a jamais été déçu parce que euh, sa moitié ne, euh, ne fait pas ou ne réagit pas de la façon dont on avait pensé ou dont on aimerait. Mais en fait très clairement, les attentes sont des mirages. Ça ne se passe jamais comme on le souhaite. Il y a il y a trop d'équations <rire> pour que ça se passe comme dans votre esprit. Et très clairement, en fait, ces attentes envers euh, bah, même nos émotions. Euh, très clairement, par exemple, je parle de ça il y a plusieurs mois. J'ai voulu aller euh, retrouver un endroit qui m'est très cher, notamment sur euh, la Côte Sauvage. Et je m'étais fait tout un film sur le fait que bah, ça allait me redonner énormément d'énergie, que ça allait me faire énormément de bien, que j'allais pouvoir déconnecter à fond, etc. Et en fait, j'y suis allée, ça m'a fait effectivement énormément de bien, mais euh, à force de m'en faire un film, j'ai toujours voulu plus que ce que ça m'a réellement apporté, en fait. Et... Enfin, c'est pas se rendre service, en fait, d'être de... toujours en perpétuelle attente de certaines émotions que l'on peut ressentir dans certaines situations et en compagnie de certaines personnes. Donc, très clairement, les attentes sont de euh, faux amis. Donc, on apprend à gommer ces attentes et à apprendre donc, à donner de la place à l'imprévu, même si je, je le sais, l'outil de visualisation est hyper pratique euh, et hyper inspirante, euh, notamment, enfin, moi je pense là à la visualisation, notamment pour l'accouchement avec Eden il y a sept mois. Heureusement que j'ai eu cette visualisation. Mais en aucun cas, je me suis fait le film de l'accouchement que je voulais avoir. Voilà, en fait toute la nuance. Et c'est souvent ces attentes qui vont venir en fait nous mettre euh, des bâtons dans les roues par rapport à nos émotions, par rapport à notre mieux-être, à notre bien-être. Et c'est pas du tout euh, quelque chose qui va être euh, dans le bénéfice en fait. Ça ne va pas être positif parce qu'à force d'être non-stop dans la visualisation de ses attentes et la visualisation de ses espérances, on en perd vraiment la connexion à soi, la connexion aux autres et à la spontanéité des événements. À vouloir tout visualiser et à vouloir tout contrôler, on devient fragile. Très clairement, c'est ce que j'ai appris ces derniers mois. Euh, alors déjà, parce que euh, là, avec quatre enfants, forcément, le challenge quotidien est de plus en plus grand. Parce que là, cet été, j'ai voulu euh, continuer mes activités professionnelles en me disant « Mais si, ça va le faire avec les quatre enfants en non-stop à la maison avec moi. » Et finalement, quand j'étais avec eux, je pensais aux pro. Et quand j'étais en pro, je leur en voulais, en quelque sorte, de ne pas pouvoir être focus sur le pro. Et finalement, eux passaient par un bon moment. Moi, je ne passais pas un bon moment. Enfin, personne était euh, aligné et il a vraiment fallu en fait que je me retire de mon pro pour comprendre qu'il y avait un temps pour tout. Alors, euh, ça... Souvent, oui. Forcément, on sait qu'il y a un temps pour tout, mais dans nos quotidiens, tout est tellement imbriqué, ça va toujours tellement plus vite que l'on a du mal à s'extraire, en fait, de, de ce système euh, qui, nous, qui nous demande d'être toujours plus productif, qui nous demande de toujours plus être euh, à faire, d'ailleurs, toujours, et Clairement, ces derniers mois, entre euh, mon mari qui a un travail très très prenant, moi qui ai des projets plein la tête, euh, quatre enfants, euh, j'ai notamment Monsieur Cocotte quand même, qu'il faut le dire, euh, est quand même à la limite d'un épuisement. Euh, une année mentalement compliquée entre la situation sanitaire, euh, l'enseignement le, de mes enfants par rapport euh, à l'éducation nationale. Je me pose énormément de questions. Euh, tout ça, ça prend de la place, en fait, dans mon esprit. Ensuite, s'ajoute à ça euh, ben, les différents temps. Entre le fait de s'occuper des enfants, la maison, les papiers, le conjoint, le, enfin, le pro, tous mes différents projets et tout, tout s'est vraiment mélangé. Et ça m'a donné un genre de feu d'artifice et c'est comme ça que j'ai appris. Hein. <rire> et en fait, euh, bah, parfois, on a aussi envie, je dirais, moi j'appelle ça un peu quitter le navire, c'est que pour quelques heures ou pour quelques jours, euh, bah, juste réussir à formuler, à formuler à sa famille ou à ses proches qu'on a besoin de se mettre en stand by et peut être de prendre quelques heures pour soi, juste seul, face à soi même et de réussir justement à réfléchir à pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise et à réfléchir notamment à ces fameuses attentes dont je t'ai parlé et aussi à toutes ces espérances qui sont souvent Inconsciente, mais on espère, par exemple, que euh, son mari, en rentrant le soir, euh, vienne tout de suite euh, nous faire une grande accolade, un bisou, et euh, nous remplisse notre réservoir d'amour. Et puis, bah, pas de bol, euh, il va arriver, il va peut-être être au téléphone encore, en train de parler euh, à un de ses collègues euh, au niveau professionnel. Et bah, les enfants vont venir vers moi et euh, je vais avoir une situation urgente à gérer et forcément, bah, ce moment-là ne peut pas être réalisable. Donc, lâchons prise en fait sur nos espérances et nos attentes. C'est ça qui nous bloque dans le lâcher prise total. Voilà, bah, j'espère en tout cas que cet épisode de podcast euh, t'aura apporté de belles pistes de réflexion. Vraiment, euh, là, je dirais que c'est un épisode où je me mets totalement à nu et je mets par audio un enseignement que je viens d'apprendre là, il y a seulement quelques mois, quelques semaines. Euh, donc, euh, je trouve ça vraiment fabuleux de pouvoir le partager avec toi. N'hésite pas, si tu souhaites échanger directement avec moi, viens me rejoindre sur Instagram, je serai ravie d'échanger avec toi. Euh, bien entendu, tu peux commenter, partager ce bel épisode de podcast. On se retrouve sur les divers réseaux sociaux. J'ai recommencé d'ailleurs à faire des vidéos sur YouTube, donc euh, je serai super contente de t'y retrouver également. Je te souhaite une très très belle journée et puis bien entendu, si tu veux faire partie du Cocotte Club et trouver un bon groupe de copines pour se challenger au quotidien, apporter un soutien, un... de la sororité aussi et puis euh, pouvoir avoir des moments de connexion à soi, des moments de défi famille, enfin c'est un super club. Donc euh, je te mets le lien juste en dessous de cet épisode de podcast. Je t'embrasse bien fort. Je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao <musique>